Salut la Pixie Army J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo et je suis trop contente de vous la faire. Je sais que vous aimez particulièrement mes hauls sur la chaîne, que vous aimez découvrir mes achats et c'est vrai que euh, bah, depuis que je suis rentrée de Californie en août dernier, et bah, j'ai été plutôt sage. C'est-à-dire qu'avant, moi avec le shopping, c'était plutôt ça. On se retrouve pour le haul de l'année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 J'allais plus dépenser et puis il euh, y a des halls qui ont pullulé tout au long de l'année sur la chaîne et là je pense qu'on est euh, au maximum en fait de, de la bêtise. Il y en a absolument partout autour de moi. Et en vrai maintenant ça va, j'ai fait très peu d'achats, je suis très sage. Alors je dépense dans plein de choses mais c'est vrai qu'en ce qui concerne Disney je suis plutôt minimaliste. Et je me contente d'acheter peu de pièces mais des choses qui me plaisent réellement et que je vais vous présenter du coup dans cette vidéo. Donc il y aura un peu de mes cadeaux d'anniversaire, de Noël euh, et des achats que j'ai fait de mon côté. Et justement dans cette démarche minimaliste j'ai décidé de vendre euh, certaines des pièces que je n'aime plus, que je ne savoure plus à leur juste valeur et donc de faire un tri. Il y en aura une partie sur Vinted et il y en aura une autre sur le site Pop in Place euh, avec qui je suis en collaboration pour cette vidéo. Pop in Place, c'est un site qui permet de vendre ou d'acheter des Funko Pop d'occasion. Et donc je mettrai mes pop directement en vente dessus puisque c'est plus facile et beaucoup plus simple à vendre. J'ai trouvé que la plateforme était très pratique, très intuitive et je vais vous en parler juste ici. Pop in Place, c'est donc une plateforme de vente et d'achat de pop entre particuliers et dès l'interface, on peut déjà voir les nouvelles figurines en vente. Il y a plein de catégories différentes, du Disney, du Marvel ou encore du Star Wars. Tout se fait très facilement et comme vous pouvez le voir juste ici, L'inscription se fait juste en quelques clics. Pareil pour déposer une annonce, il vous suffit de remplir les quelques lignes comme le montre ce tutoriel. Vous êtes intégralement guidé sur tout le processus de mise en ligne et elle sera très vite en vente sur le site. Donc pour faire une bonne annonce, il faut choisir la licence puis le titre. Essayez de bien titrer votre annonce afin que les mots clés soient bien apparents. Une description assez précise de votre objet et surtout de son état. Et le prix, moi ce que je trouve assez pratique, c'est qu'on nous donne un site de référence pour savoir un petit peu la cote de notre Funko Pop. On vous propose d'ajouter jusqu'à 3 photos et ensuite de rentrer le point mondial relais. Et si vous craquez sur une pop, rien de plus simple. Vous la mettez dans votre panier, comme cette pop de Vegeta qu'on utilise juste pour l'exemple. Vous remplissez quelques informations et le tour est joué Avis à toutes les personnes qui sont intéressées par mes pops, n'hésitez pas à vous rendre sur Pop in Place, et également si jamais l'envie vous prend de vendre ou de trouver des pépites, d'aller y jeter un œil, ça peut toujours servir. Bref, rentrons dans le vif du sujet, puisqu'il y a quand même quelques petites choses euh, à vous partager, et la première chose dont je dois vous parler, c'est donc de ce petit haut que je porte juste ici, qui est un haut qui vient de chez Asos, et dans cette vidéo, du coup, je vais surtout vous montrer les achats vêtements que j'ai fait. Mais ce ne sera pas forcément des pièces avec des gros Mickey dessus, puisque et eh bien il se trouve que j'ai décidé de partir sur des pièces plus simples, qui peuvent me permettre de faire des Disney Bound, et je ne sais pas si vous aurez la ref, mais clairement ce petit haut-là, moi il me fait clairement penser à Cendrillon, robe bleue. Euh, il est trop simple, mais j'aime beaucoup les petites manches. Euh, il vient du site Asos, c'est de la marque New Look, et je l'ai eu en promotion, et j'ai eu un coup de cœur. Je l'ai pris en 36, parce qu'il me semble que c'était le dernier. J'aurais pas dit non à un petit 38, mais au final ça va. Après faites attention, parce que ça peut vite gratter sous les bras. <rire> Je vais également vous parler de mes bijoux, vous les voyez sûrement pas ici. Je les ai quand même mis à des occasions très spéciales. Les boucles d'oreilles que je porte, ce sont des Couture Kingdom. Euh, vous en avez certainement entendu parler de cette marque, puisque je travaille avec eux depuis des années. Et là, je ne les ai pas reçus, puisque euh, il se trouve que c'est mon chéri qui me les a offerts pour la Saint-Valentin. Euh, ce sont celles de la collection Frozen, qui était sortie à l'occasion de la sortie du deuxième film. Chaque pierre représentait un mois de naissance. Il se trouve que moi j'avais les roses et mon chéri m'a offert les bleus. Et en fait elles vont avec le collier qu'il m'a offert à Noël. Et alors pour la petite histoire, ce collier, <rire> en fait c'est un charme Pandora sur une chaîne. Euh, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je n'aime pas euh, en temps normal les Pandora. J'avoue que les breloques comme ça, c'est pas trop mon délire. Je trouve ça très joli chez les autres mais j'ai pas du tout envie d'en avoir. Et du coup je suis très contente qu'ils soient pas partis sur ça. Il s'agit donc du médaillon d'Elsa avec le cheval, avec marqué à l'intérieur force intérieure en anglais. Euh, c'est un symbole que je trouve très mignon. Et j'aime bien euh, le fait qu'il y ait des petites perles à l'intérieur. Alors, je le porte pas souvent... Mais euh, c'est un petit peu un porte-bonheur pour moi Next je vais vous parler du coup de livres euh, Puisque bah, vous le savez ça fait un petit moment que j'ai pas fait de Disney Book La raison est très simple J'ai juste pas lu en ce moment Je n'ai lu qu'un seul livre Et là je suis en train de rattraper mon retard C'est celui-ci euh, Donc c'est le livre de Disney Bound by Leslie Kay Qui est juste la fondatrice du Disney Bound Et je voulais absolument lire ce livre Pour euh, des raisons dont vous vous doutez Puisque je suis absolument fan euh, de ce look Disney Je vous donnerai mon avis dans le prochain Disney Book Et je l'ai payé il me semble à peu près 15-16 euros sur Amazon. Autre livre pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur, c'est celui-ci alors c'est une brique hein, comme vous pouvez le voir mais il est magnifique. Il m'a été offert par mon ami Fred de chez Chronique Disney qui me l'a offert pour Noël. Euh, on avait fait un Père Noël secret. Est-ce que ça vous éblouit <rire> Et il m'a fait la surprise de m'offrir ce livre qui est absolument magnifique et en fait ce livre il vient euh, des éditions de Barnes and Nobles. Euh, J'avais acheté le Winnie Lourson, euh, je ne sais pas si vous vous en souviendrez euh, lors de mon dernier voyage en Californie et euh, il est magnifique. Il est difficile à lire l'anglais euh, de Alice au Pays des Merveilles, c'est quand même quelque chose, mais c'est un objet de collection sublimissime et il va trop bien dans mon étagère Alice au Pays des Merveilles. Donc je suis juste trop contente. Dans mes deux dernières réceptions, donc ça c'est des réceptions qui datent d'il n'y a pas très longtemps, la première c'est Duckenstein euh, qui m'a été offerte par les éditions Glena BD et je les remercie parce qu'ils sont adorables à chaque fois de m'envoyer les nouveautés. Donc c'est une BD euh, un peu dans le même style que Moby Dick où en fait on découvre l'histoire euh, de Frankenstein, là en l'occurrence du point de vue de Donald. Euh, j'ai commencé à lire, les graphismes sont magnifiques, euh, et j'ai vraiment hâte d'en savoir plus, en sachant que je ne connais pas la réelle histoire, donc euh, pour l'instant je suis vraiment surprise au fur et à mesure des pages. Et ma dernière petite lecture en date, euh, au moment où je vous montre cette vidéo, euh, je n'ai pas encore plongé le nez dedans, mais euh, je peux vous assurer que euh, je vais le dévorer, c'est euh, le dernier Twisted Tale en date, qui s'appelle Un jour ma princesse viendra, je vais aller acheter ensuite... Euh, celui sur l'univers de Peter Pan qui sortira également au cours du mois de juin. Euh, et donc ce livre aussi, c'est l'histoire euh, tout simplement de la reine qui empoisonne le prince au lieu d'empoisonner Blanche-Neige. Donc hâte de voir ce que ça va être. Je m'attends à un livre qui va être résolument féministe avec des problématiques qui vont être un peu plus profondes. Je pense qu'on va découvrir une Blanche-Neige aussi plus puissante, un peu plus intéressante à découvrir et à creuser. Euh, J'attends de voir en sachant que c'est quand même la première princesse Disney des années 1930. J'ai quand même euh, l'espoir que ça ne détériore pas trop l'image qu'on peut avoir euh, du conte original. Donc, à voir. Donc, je continue avec ces histoires de cadeaux de Noël avec euh, notamment ce cadeau-ci. Donc, il m'a également été offert par mon ami Fred de chez Chronique Disney. Et ce sont des patchs euh, Cusco qui viennent donc de Walt Disney World. J'avais hésité à les acheter en août dernier pour la simple et bonne raison que j'avais complètement flashé dessus. Vous connaissez mon amour pour Cusco, sauf que j'avais été sage en prenant le château de Disneyland Resort que j'ai toujours pas accroché sur ma veste et euh, je suis juste trop contente de ce cadeau, j'ai hâte de l'utiliser, donc euh, voilà. Et autre petit achat que je ne peux pas vous montrer là, mais je vais vous faire plein de close-up, c'est promis, euh, c'est euh, chez Shop Disney, le livre là-haut. Euh, c'est un livre que je voulais depuis très longtemps alors je l'ai déjà euh, dans une autre version puisque Lady Chou me l'a offert pour mon anniversaire mais là il est assez spécial quand même puisque, eh bien, il a plein de petits détails qui rappellent le vrai livre que l'on retrouve dans le film notamment la signature d'Elie à la fin alors moi je l'ai utilisé pour une raison très particulière puisque euh, le 15 juin dernier, ça faisait 6 mois qu'on était ensemble avec mon chéri j'ai fait le livre de notre histoire c'est très... <rire> ça fait très kitsch comme ça mais euh, je voulais vraiment en fait qu'on garde une trace écrite de tout ce qu'on a vécu ensemble et qu'on ait euh, bah, ce symbole-là en fait ensemble donc du coup j'ai fait plein de dessins, écrit plein de petites choses, imprimé des photos et je suis offerte pour nos 6 mois et, euh, et du coup je suis contente d'avoir ce livre de notre aventure ensemble qui va rester dans l'appart alors par contre il va falloir que je l'update parce que clairement le temps passe <rire> mais, mais je suis vraiment contente de lui avoir fait ce cadeau et l'autre petite découverte avant de passer par la case vêtements euh, c'est ceci donc en fait ça c'est le trivial poursuite Disney euh, qui date d'il y a très longtemps, il date vraiment des débuts de Disneyland Paris, donc dans les années 90. Il faut savoir que j'avais ce jeu à la maison mais dans un état qui était déplorable, qui avait pris la moisissure parce qu'il était resté à la cave, etc. Et en fait je le voulais depuis super longtemps et il se trouve que Instachineuse dont je vous ai parlé à plusieurs reprises l'a trouvé en brocante et elle m'a proposé de me le vendre et j'ai foncé. Il est en très très bon état. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est un jeu de société en fait où il suffit de répondre à des questions pour accumuler des camemberts. Et là, la majorité des questions, il y a aussi des catégories où il n'y a pas du Disney, mais il y a plein de questions Disney qui sont assez vintage, hein, anciennes. Mais c'est intéressant en fait de découvrir euh, le parc Disneyland et Disney d'une autre façon, ça va souvent être des questions autour de Mickey, Donald et ses amis. Ça peut être aussi euh, des films Disney des années 70, 80, etc. Il y a des questions qui sont plus faciles, d'autres qui sont beaucoup plus compliquées, mais je suis vraiment contente de posséder cette petite pépite. Bien que, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent jouer avec moi à ce jeu-là. Et enfin, euh, je termine avec les vêtements, avec cette pièce qui vient de chez AliExpress. Là, comme ça, qui paye pas de mine, mais j'ai eu un énorme coup de cœur dessus. Euh, je la trouve trop chou, avec du coup Blanche Neige euh, en version BD. Elle est de très bonne qualité, et surtout, euh, gros avantage non négligeable, il y a un short incorporé, alors là, comme ça, ça ne rend pas du rêve. Mais euh, pour les filles qui ont les cuisses qui se touchent en été, je pense que certaines comprendront mon malheur. Hashtag cuisse qui se touche. Euh, c'est quand même vachement pratique. Moi j'ai quand même euh, des hanches et des fesses qui sont volumineuses. Donc du coup j'ai pris une taille au-dessus de la mienne. Euh, et c'est limite un peu trop grand. Mais euh, elle est vraiment top. Et euh, j'ai eu un, un énorme coup de cœur dessus. Donc je suis vraiment trop contente. Ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté du Disney en AliExpress. Et au final, enfin, euh, pour cette pièce là, je ne le regrette pas. J'ai fait d'autres achats à AliExpress qui ne sont pas Disney que pour le coup j'ai un peu plus regretté ces derniers mois, notamment une paire de chaussures. Mais ça, euh, c'est vraiment une bonne découverte. Et l'autre pièce qui est vraiment estampillée Disney pour le coup, c'est ce petit short qui vient de chez euh, Undies. Et j'ai eu un coup de cœur parce que la seule touche Disney, c'est la poche en fait. Et je trouve ça trop bien avec un petit t-shirt blanc tout basique, tout simple. Et enfin du coup pour les deux dernières pièces, je vais faire des close-up. Donc la première pièce que je vais vous montrer... C'est cette robe rose qui est magnifique, qui vient du site Asos. Celle d'après aussi vient d'Asos. Donc elle est longue, elle est rose et je trouve qu'elle sera parfaite pour faire réponse. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour moi c'est clairement une robe de princesse et je pense qu'avec les bons accessoires, ça fera vraiment le job. J'ai adoré cette tenue. Et la deuxième, euh, et c'est assez rare que je parte sur du jaune, c'est une robe, donc du coup jaune, qui est plutôt courte, hein, je préfère vous prévenir, si jamais elle est encore en stock, faites attention euh, et j'y ai prise pour faire notamment belle euh, en robe de balle, j'imagine trop posée avec une petite fleur, euh, toute mignonne, une, ro une rose rouge, faire des photos avec, Enfin, ça me fait trop trop envie et j'ai adoré, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de jaune dans mon placard euh, et ce que j'ai de jaune généralement c'est le même jaune et celui-là je le trouve vraiment très joli, très flashy. Euh, très beau et pourquoi pas faire Jane aussi avec voilà ma pixie army pour cette vidéo j'espère que celle-ci vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air un petit commentaire, ça me fait plaisir de revenir avec ce genre de vidéo, même si je vous avoue que du coup euh, bah, c'est des vidéos qui apparaissent très peu sur la chaîne parce que bah <rire> ça y est je crois que je me suis un peu calmée sur Disney après il y a des achats que j'ai fait et que euh, bah, je n'ai pas encore reçus, donc j'ai pas pu vous les montrer dans cette vidéo je vous en parlerai en fin de vidéo, ce sera plus simple comme ça mais euh, bah, j'espère que ça vous plaît j'espère que malgré le fait que je ne fasse pas que des hauls sur la chaîne bah, vous êtes toujours au rendez-vous et que mon contenu vous plaît et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous, je vous aime bisous bisous bisous et alors en cette fois générique je vous avais promis de vous parler un petit peu de mes petits achats que j'ai pas encore reçus. alors ça fait quand même assez longtemps hein, que je les attends je prends mon mal en patience et c'est pas facile pour moi parce que je suis une personne très impatiente. Donc le premier achat euh, que j'attends avec impatience ça vient euh, de Disneystore.com, je sais pas si on l'a eu en France. Euh, ça vient de la collection Ink and Paint et il s'agit d'un plaid que je trouve trop beau. Donc on a le château de Walt Disney World dessus et on a toutes les silhouettes des personnages. Ça me rappelle notamment le, le restaurant qu'il y avait sur la cruise line. Et surtout, c'est vrai que j'aime beaucoup cet esprit un peu croquis, etc. J'ai vraiment hâte de le recevoir. Je voulais vraiment une pièce de cette collection et j'ai eu un coup de cœur pour celle-ci, donc j'ai hâte que ça arrive. Et la deuxième pièce, il s'agit d'un sac à dos euh, qui vient euh, de chez Loungefly et qui est dispo sur Hot Topic, je crois. Euh, j'ai fait partie d'une commande groupée, donc j'attends euh, de le recevoir avec grande impatience. Et Il s'agit d'un sac à dos Pixar. Alors, euh, je m'étais promis de me calmer un peu sur les sacs à main euh, Disney et sur les chaussures Disney, euh, mais là j'ai pas pu, non, je pense que vous me comprenez il est beaucoup trop beau bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires euh, quel est l'achat que vous avez préféré là-dedans et quels ont été vos derniers craquages si vous aussi vous vous êtes calmé ces derniers mois et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous je vous aime, bisous